Salut à tous et à toutes, c'est Valley, on se retrouve pour le clip du dimanche numéro 35. Je suis en compagnie d'Iron. Ouais. Et euh, du coup, ouais, c'est un trichot en MME. Euh, on a trichoté en 74ème. C'est Iron qui rentre. Voilà. voilà. Donc on avait une avance de ouf, hein. on était à 74, ils étaient à je sais plus 10 ou 15. On a eu oh. genre euh, 5 minutes pour trichoter. C'était plutôt cool. Ouais, plus ça, ça va. Ouais. Ouais, ouais, Donc là, je vous ai laissé euh, rapidement les tentatives, euh, histoire d'avoir le temps de vous dire euh, certains trucs. Vas-y. Ouais, vas bah du coup, on hein, vous remercie pour les 500 abonnés. Ouais, déjà. Gros, gros merci. On va faire pas mal de vidéos spéciales. On vous annoncera tout ça dans une euh, dans une vidéo vlog. Ouais. Et euh, et, et, et voilà. Euh, donc euh, là, euh... vous voyez, je vide mon B23R. J'arrive. Et là, Mais je rentre 2080 sur le mec. On vous laisse apprécier la réaction. Non, non Nos généraux sont heureux. Non, non, non. Attends, attends, attends, attends, Non, non, pas d'ici, mec. Non, non, t'es sérieux Oh est Putain, t'as bien dit marqueur moi Donc au passage, je tiens à préciser que je fais du 2.18 parce que je suis resté toute la partie dans un coin de la map à régler mon game capture. Invalide un tes témoin Ouais on va dire ça, on va dire ça. Arrête-toi Donc avant que je rentre mon trickshot on entend on entend pardon Kairos qui dit avoir rentré un hitmarker Donc voilà c'est le clip fail Ouais du coup ouais bah on le voit monter sur l'avion Et là il fait il donne un coup avec son bouclier Il fait un swap et bim le hitmarker Bon c'est un petit peu l'Eto mais bon Ouais ouais Il était un peu deck sur le coup mais voilà. Voilà Il a déjà eu le pire <rire> Donc voilà, c'est le clip euh, fail qui est juste avant le clip normal dans la même game. C'était tout pour ce dimanche avec Valiverne ouais. et Iron. Salut tout le monde Ouais, salut salut